Bonjour à tous, aujourd'hui on va étudier la dissolution, vous avez donc deux morceaux de sucre avec deux verres d'eau, on va les placer en même temps. Voilà au bout de 30 secondes ce que l'on obtient, à votre avis qu'est-ce qu'on peut en conclure sur les deux verres d'eau. On va donc commencer avec la diffusion. La diffusion peut concerner un gaz ou un liquide et c'est tout simplement le déplacement des molécules pour remplir tout le volume disponible. Alors à quoi on l'explique Donc Au niveau des, du modèle moléculaire, cette diffusion est due à l'agitation des molécules et l'absence ou la faiblesse de liaison entre elles. Donc par exemple, on a déjà vu un parfum qui se diffuse dans une pièce. Il va prendre tout l'espace disponible grâce à l'agitation moléculaire et au fait que... Il n'y a pas de lien entre les molécules de, du gaz et donc il peut se diffuser dans toute la pièce. Et le sirop va se mélanger dans le verre d'eau à cause de l'agitation moléculaire et parce que les, les molécules sont faiblement liées entre elles. C'est pour ça qu'on n'a pas de diffusion dans un solide. On va maintenant voir la dissolution. C'est la décomposition d'un solide par un liquide. On a des noms pour le solide et le liquide. On appelle le solide le soluté et le liquide est appelé le solvant. C'est lui qui fait l'action de dissolution. À quoi est due la dissolution dans notre modèle moléculaire Vous avez deviné, c'est à cause de l'agitation moléculaire. Les molécules du liquide percutent celles du solide, ce qui provoque la libération progressive de ces dernières et leur dispersion dans le liquide. Du coup, plus il fait chaud, plus la température du liquide est grande, plus la dissolution augmente et va vite, parce que les molécules du liquide frappent plus, plus violemment et plus fréquemment les molécules du solide. Donc imaginez justement un morceau de sucre dans un verre d'eau. Plus l'eau est chaude et plus le morceau de sucre va se dissoudre rapidement. Enfin, le dernier phénomène physique que l'on va étudier aujourd'hui, c'est la conduction thermique. C'est un terme à connaître, tout comme les deux précédents. Il s'agit juste de la, du transfert de chaleur à travers la matière. Donc si vous avez une molécule qui est chaude, elle va s'agiter plus et cette agitation elle va la passer aux molécules qui lui sont en contact, qui sont en contact avec elle. Ces molécules vont passer cette augmentation d'agitation à celles qui sont en, à leur contact, et ainsi de suite. Du coup, la, la chaleur va se propager le long du, du solide. On a un exemple, par exemple, d'un métal qui est chauffé. Il est chauffé en un point, mais la, la barre de métal va devenir chaude progressivement tout le long, à cause de cette conduction thermique. Cette chaleur qui se propage de molécule en molécule. Maintenant que vous avez vu la vidéo, j'imagine que vous avez la réponse. Évidemment, dans ce verre d'eau, l'eau était plus chaude que dans le verre de gauche puisque le sucre s'est dissous beaucoup plus rapidement. Dans tous les cas, n'oubliez pas, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme.